Chez on vous propose une nouvelle façon d'apprendre le piano à l'aide de réalité mixte. L'objectif de Cinesthésia, c'est de rendre l'apprentissage du piano beaucoup plus intuitif. Et effectivement, on est convaincu qu'aujourd'hui, euh, l'apprentissage du piano de manière classique est critiquable largement. Et euh, c'est pourquoi. Donc cette solution que Synesthesia apporte est donc un logiciel pour une lunettes de réalité augmentée. Donc qu'est-ce que la réalité augmentée C'est à rajouter une couche interactive de virtuel. Ceci n'est pas un cas isolé. En effet, beaucoup de gens trouvent que les méthodes classiques d'apprentissage du piano euh, sont obsolètes. Et ceci pour deux raisons. La première raison est que les méthodes classiques d'apprentissage du piano peuvent être parfois très rudes, et vont décourager les élèves, tout simplement décourager les élèves à, à s'épanouir dans, dans l'apprentissage du piano. Et la deuxième raison est que les contraintes de temps sont beaucoup plus lourdes au quotidien aujourd'hui. Et c'est dans ces domaines que le, le synesthésia, le synesthésia, bah, synesthésia euh, Donc c'est que je c'est dire, c'est que je dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je Donc, cette solution que le CNCDI c'était c'est un logiciel pour lunettes à la réalité augmentée. Qu'est-ce que la réalité augmentée la réalité. La réalité. Sur le monde, bon, plus... solution. Et donc, la technologie de réalité mixte a un réel caractère innovant et même novateur. C'était une nouvelle technologie à explorer. Et donc, la technologie de la réalité mixte a un réel caractère euh, innovant et même novateur. C'était une nouvelle technologie à Et donc, euh, euh, on prévoit euh, Novateur. Tout d'abord, notre logiciel vous permettra de visualiser directement à l'aide de la réalité mixte les couleurs sur vos doigts et sur les touches du canot pour ainsi savoir exactement de quelle manière jouer une note. Ainsi, ce système permet... Ces lunettes poss possèdent une caméra qui vont nous permettre... Et eh bien, on va commencer l'aventure avec un investissement de 100 000 euros par l'IMT euh, Starter, la Tech et le prêt d'honneur, qui, qui nous permettra de nous, de nous lancer. À partir de là, on vous donnera six mois pour produire euh, le, le logiciel final, en fait, une première version, qui sera... Euh... Novateur et enfin, Et qui va nous est. servir à, à convaincre euh, des futurs. Euh,